Je suis Christophe Hutin, commissaire du pavillon français pour la 17e Biennale d'Architecture de Venise. L'exposition ouvrira fin mai 2021, jusqu'à fin novembre 2021. Le thème de la Biennale, qui est comment vivrons-nous ensemble, se décline au futur. Et Souvent, on, a, on peut avoir en architecture parfois des prises de position un petit peu spéculatives. Nous allons faire ceci, nous allons transformer cela. Et euh, j'ai souhaité euh, présenter un projet qui parle euh, du présent, de l'actualité, de la façon dont les gens vivent. Puisqu'en fait, euh, le réel ne se décline pas euh, au futur. La réalité du monde dans lequel on habite, euh, c'est le présent euh, constamment. Et c'est ce rapport au temps que j'ai voulu montrer, c'est-à-dire comment on habite aujourd'hui et comment la façon dont on habite aujourd'hui, en le considérant, devient la ressource de la condition future la proposition que j'ai faite, et qui a été lauréate et qui va donc être présentée au mois de mai à Venise, s'appelle les communautés à l'œuvre. Les communautés à l'œuvre, ce sont les communautés habitantes qui, dans leur histoire, ont transformé leurs environnements construits pour les rendre plus efficaces, plus agréables, plus confortables, source de plaisir et de liberté. Et voilà, c'est de ça dont on va parler. On va parler de la vie et c'est ce qu'abrite l'architecture. Les sujets qui sont exposés à, dans le cadre du pavillon français sont les communautés habitantes. Donc euh, nous avons différentes études de cas, au nombre de 8 dans différentes destinations, Hanoï, Détroit, Bordeaux, Johannesburg, Buenos Aires, Mérignac, Soweto. Et donc euh, dans, ce, dans ce monde qui est un petit peu bousculé ces temps-ci, on documente la façon dont les gens se sont appropriés leur architecture et la rendent plus pertinente. C'est la rencontre entre la, la compétence de, de l'architecture et la performance des habitants dans ces différents cas. Et donc c'est les habitants que je mets en avant pour rendre l'architecture aux habitants. Pour le, la conception de ce projet, j'ai travaillé sur le commissariat avec Daniel Estevez et Tiffany Abegna. Ce sont des enseignants, chercheurs qui ont contribué sur le plan théorique, sur la, notamment sur la réalisation du catalogue aux éditions Dominique Carré. Qui, euh, ce catalogue euh, euh, représente un petit peu l'ensemble le, des cas qui sont dans l'exposition. Le, Autant l'exposition est une expérience immersive avec des, des très grands films en format triptyque qui permettent au public de, de visiter les architectures de l'intérieur. Et le catalogue, lui, est un complément qui apporte un certain nombre de précisions théoriques et retour euh, un petit peu sur ce qui a été mené dans les différents projets. Et ce, ce travail a porté notamment par Daniel et Tiffany. Dans l'exposition, les différents cas présentés euh, illustrent le, le, la démarche d'architecture que nous menons, euh, notamment au Grand Parc avec la Vassal récemment euh, primé au Prix scar euh, Une démarche qui euh, remet donc l'habitant vraiment au cœur de, de la préoccupation de la discipline, et donc, euh, notamment dans l'augmentation de, de son espace à vivre, de son habitat, dans son, voilà, un projet résolument moderne et surtout euh, très contemporain puisque les crises que nous traversons nous démontrent qu'il est temps de déconfiner l'architecture, et en particulier le logement, c'est ce qu'on montre dans ces projets. Euh, voilà une approche un petit peu généreuse de l'architecture, qui se décline dans les différents cas que j'ai évoqués dans les projets que nous menons. Je me distingue peut-être de, de, sur les questions d'architecture, en privilégiant très clairement le contenu et non pas la forme ou l'apparence. Euh, le contenu, pour moi, ce sont les usages, ce sont la façon dont on vit dans l'architecture. L'architecture, elle, elle répond à une nécessité, elle, répond à, elle est habitée. Et donc cette dimension, est le, le, ma préoccupation première, et les habitants sont une ressource très importante dans les démarches et dans les projets que, que j'engage. Donc la question esthétique, elle est évidemment euh, en premier plan, elle, est, elle existe, mais elle est le résultat d'un travail sur les contenus. C'est-à-dire qu'un immeuble dans lequel on vit bien, dans lequel la vie se développe, en général, la beauté est au rendez-vous. L'improvisation a un rôle important dans, le, dans ma démarche et dans le projet que je présente à Venise, dans le sens où si on fait le parallèle avec la, la musique, c'est quelque chose qu'on avait déjà fait ensemble ici avec Christophe Ordel, chez dans votre salle ici, chez MOLA. Euh, la question de, de la partition ouverte en architecture, en fait, le, le, la rupture entre le, la musique classique, où les musiciens interprètent, et le jazz, et la musique contemporaine, où ils deviennent, par leur performance, eux aussi artistes dans la production de l'œuvre. Euh, ces mouvements, j'ai envie de, de, de, de l'expérimenter, le, de, de le tester en, en architecture, c'est-à-dire que la figure du chef d'orchestre, qui est souvent convoqué pour euh, décrire un architecte, euh, sur le plan politique me pose question, puisqu'on est quand même au-dessus des autres, avec une baguette, etc. Et ce qui m'intéresse peut-être, c'est d'avoir un rapport peut-être plus horizontal avec le, ce qui m'entoure et les, les gens que j'engage dans les projets. Et voilà, pour qu'on puisse avoir une forme de, de relation horizontale et qu'on puisse improviser ensemble en apportant chacun sa, sa musique pour un, un aspect performatif, justement. Sur la, la production de l'exposition, l'année euh, écoulée avec les confinements, avec la, la crise sanitaire, a été difficile et donc on a dû justement improviser, s'adapter au contexte de production, notamment des films que nous avons fait dans chacun des cas, et, euh, y compris le dernier film que nous avons produit avec Grand Angle, euh, c'est le film de Détroit où nous n'avons pas pu aller pour cause de Covid. Et ce qui s'est passé qui est intéressant, c'est que nous avons mis en place les moyens audiovisuels, le protocole que l'on utilise à disposition de la communauté, des, des gens avec qui j'ai travaillé à Détroit, et c'est eux qui ont réalisé la prise de vue et les images du film de détroit Donc finalement, on est allé plus loin encore dans le propos, puisque la communauté à l'œuvre a aussi constitué le récit du projet pour l'exposition. Donc on est allé encore un peu plus loin dans la façon de travailler, et finalement cette crise elle a peut-être conforté notre propos, à savoir que la première ressource et l'énergie inépuisable à disposition, ce sont les personnes.